Maintenant nous allons euh, voir l'utilisation pratique du oiseau en tirant profit des exemples que vont nous montrer, Jack Tony, un petit garçon de 6 ans, qui a appris les quatre opérations arithmétiques de base en utilisant le oiseau. On va voir que c'est très simple. Et en fait, euh, avant qu'il ne commence, voyons d'abord quelle est la position des différentes boules qui sont des graines, rappelons-nous, d'Afzelia Africana à l'intérieur du oiseau. Nous voyons que les 6 euh, trous supérieurs reçoivent chacun 4 boules. Et les 6 trous inférieurs reçoivent chacun 5 boules. Lorsqu'on regarde donc les couples de trous euh, par colonne, on voit que chacun a 9 boules. Ça, c'est Les trous noirs sont des positions dites désactivées. Quand Jack Donny va commencer à les utiliser, il va mettre les euh, boules à l'intérieur des trous rouges en position activée. Il va nous faire donc ces deux opérations. Vas-y Jack Donny. 9 unités plus 8 unités. Je forme 9 unités. 1, 2, 3. Je n'ai pas assez de vous. J'utilise l'ami. L'ami de 8, c'est 2. Donc j'ajoute le papa et j'enlève 2. Et la réponse, c'est 17. Voilà, donc il marque ce résultat là-bas. Et c'est astucieux l'utilisation de la notion d'ami qu'il vient de faire. On va voir dans le deuxième exemple qu'il va traiter. Oui. 49 plus 18 Plus 18 Je n'ai pas assez de goût bon. J'utilise l'ami L'ami de 8 C'est 2 Donc j'ajoute le papa Et j'enlève 2 et j'ajoute une dizaine. Et la réponse, c'est 67. Donc, on le voit bien là. Quand il essaie d'ajouter, après avoir formé les 49 en haut, quand il va essayer d'ajouter les 8 unités, il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de boules dans cette première colonne, et qu'est-ce qu'il fait donc Il va utiliser la notion d'ami, c'est-à-dire les compléments à 10. Et le complément à 10, ou encore l'ami de 8, c'est 2. Il va ajouter le papa et enlever 2, c'est-à-dire désactiver 2 ici. Et le tour est joué pour l'addition. De même donc, Jacques Denis va nous montrer deux opérations simples de soustraction. Euh, une des opérations sera sans retenue et l'autre sera effectuée avec... Des retenues ou encore la notion d'amis. Vas-y. Oui. Égale 3. Donc on voit là, cette opération est des plus simples et l'enfant apprend cela très très facilement. Maintenant la deuxième opération 53 moins 48. 48. Mais on ne peut pas enlever 8 unités. J'utilise l'ami. L'ami de 8, 7, 2. Donc, j'enlève le papa et j'ajoute 2. Maintenant, je vais à la dizaine. Et la réponse, c'est 5. Voilà, donc, euh, on voit bien dans le cas présent que c'est aussi très très simple. Il faut se rappeler tout simplement que dans l'opération d'addition, euh, le papa est toujours ajouté, tandis que l'ami est enlevé. Dans l'opération de soustraction, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le papa qui est toujours enlevé et l'ami ajouté. de multiplication, euh, dont deux exemples vont nous, montrer, vont nous être montrés également par chaque Thuny, il est préférable de positionner le oiseau en position euh, verticale ou portrait. En ce moment, on va utiliser euh, composition position activée euh, toutes les colonnes qu'on voit ici, chaque colonne de 6 trous, y compris donc les colonnes noires seront utilisées de la même façon que les colonnes rouges. Alors, Jack Nouni va nous montrer comment il va procéder. Donc ça c'est la colonne des unités, ça c'est la colonne des dizaines, colonne des centaines et colonne des milliers. Et il est bon que l'enfant apprenne les règles élémentaires de multiplication des euh, des colonnes, donc. 12 fois 3. 3 fois 2, 6. fois 1 3 3 dizaines maintenant je fais la somme Et la réponse est 36. Voilà, donc c'est assez simple. Il faut se rappeler tout simplement la règle de multiplication des colonnes. Hein. C'est-à-dire que s'il fait la multiplication... D'une unité par une unité, le résultat donne des unités. Multiplication d'une unité par une dizaine, le résultat donne des dizaines. Même si ça peut être deux chiffres ou trois chiffres, ce qui ferait naître donc des centaines ou des milliers. 42 multiplié par 14. 4 2, 8. Il faut donc 8 unités là-bas. 4 x 4, 16. 16 dizaines. 16 dizaines, on voit qu'il y a une centaine qui apparaît. 1 fois 2, 2, 2 dizaines. 1 fois 4, 4. 4 centaines. Parce que dizaines multipliées par dizaines, on donne des centaines. Maintenant, je fais la somme. Il fait la somme donc sur ces deux lignes de réponse. La réponse est quatre cents... quatre Nous avons encore invité Jack Tony, le petit enfant de 6 ans, qui va nous expliquer sur le oiseau comment se passent les opérations de division. Alors nous avons donné des divisions ici, euh, avec des nombres à deux chiffres. Euh, il va montrer comment sur le oiseau, on va utiliser la colonne de droite comme la colonne des unités, en posant le oiseau verticalement, et la colonne qui est immédiatement à gauche, la colonne des dizaines, et un peu plus à gauche encore, la colonne des centaines. Bon, ils auront à utiliser surtout ces deux colonnes. Alors, Jacques-Denis, vas-y, montre-nous ces, ces deux divisions. 19 divisé par 4. 1, un, une dizaine divisé en 4 enfants. 1, je ne peux pas. Chacun va recevoir 0 et il va rester 1. 9. J'abaisse 9. 19 unités. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, j'enlève 3 boules. Et il va rester 4. Ça c'est intéressant. Le nombre de boules qu'il va enlever, c'est ça qui est écrit en reste là-bas. Tandis que dans les trous, on voit clairement il y a quatre boules qui sont distribuées. Cette façon de faire aide l'enfant à bien saisir comme une réalité physique les maths. Et c'est important pour son développement psycho-intellectuel. On va continuer avec la deuxième opération. Je désactive tout. 23 divisé par 5. 2 dizaines divisé en 5 enfants. 1, 2, je ne peux pas. Chacun va recevoir 0 et il va rester 2. J'abaisse 3. 23 unités. 21, 22, 23. J'enlève 3 boules. Et il va rester 4. Encore une fois, intéressant. Il va trouver dans chacun des cinq trous 4 boules. Et ce qu'il va être obligé d'enlever parce qu'il ne peut pas les partager entre les entre les cinq trous et bien c'est ça qui est le reste de la division on voit donc comment le oiseau, d'une manière très simple fait saisir la réalité des nombres à un enfant merci bien Jacques Louni